Muy buenos días, a todos. Selon une, une, une habitude, une formule consacrée, m'entendez-vous me voyez-vous bien Voulez-vous bien, s'il vous plaît, me dire ça dans les commentaires Bonjour, d'Olivier. grand plaisir, je te retrouve. Si vous m'entendez, dites-le moi. Si vous me voyez, dites-le moi. Ah, puis je vais mettre tout de suite la phrase suivante. En cas de problème de connexion, utilisez Chrome. Parce qu'apparemment, ça marche beaucoup mieux. Merci Jean-Baptiste. Bonjour Cécile. Olivier, on te voit fort et clair. <rire> ça va. Alors, euh, avant même que je démarre sur l'introduction, je vous mets une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez. C'est pour savoir un peu euh, où est-ce que vous en êtes par rapport à la communication à la distance. Donc, regardez ce que je vous poste dans le chat. Je débute l'utilisation de la com à distance, surtout comme participant, pas vraiment comme animateur. Tapez 1. Je me débrouille. 2. Tapez 2. Je maîtrise, tapez 3 et je saurai la prochaine fois qu'il vaut mieux que je sépare <rire> ces trois lignes parce qu'apparemment sinon il colle tout. Allez-y, postez-moi ça, comme ça je pourrai ajuster ce que je vais vous dire. Toujours en intro, merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre à mon, question, à mon questionnaire sur quelle est la principale difficulté que vous pourrez rencontrer en matière de communication. J'ai franchi cette nuit la barre des 250 réponses. C'est la barre qui statistiquement est euh, requise pour pouvoir faire une étude euh, intéressante et utile. Donc je suis très content parce que ça m'a pris que deux semaines avec pas mal de relances, mais ça a marché. Et du coup, euh, déjà, ce webinaire et les deux suivants sont basés sur vos, euh, sur cette étude, sur ce, ce questionnaire, sur vos euh, réponses. Donc, merci. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est « Comment communiquer efficacement à distance ?» La semaine prochaine, comment « Comment communiquer efficacement avec sa hiérarchie ?» Et enfin, le 29 septembre, « Comment communiquer efficacement avec un masque sur le visage ?» Si vous avez des problèmes, connectez-vous avec Chrome. Ça, je l'ai déjà dit. Merci de tous vos... Euh, full power, on est sur le 2, on est bon. Sur l'objectif, euh, mon objectif pour cette, ce webinaire, c'est vous convaincre qu'avec une communication à distance, il euh, y a moyen d'embarquer de, très efficacement votre public. Donc, je, refais, je vous convaincre que la communication à distance est un moyen très efficace d'embarquer votre public. J'ai été pendant très longtemps un réfractaire absolu à ce mode de communication. J'ai beaucoup critiqué, je me suis beaucoup moqué et merci Covid, j'ai testé en long et en large et en travers cet été dans des interactions en face à face, dans des interactions avec des petits groupes, dans des interactions avec des grands groupes. Je l'ai testé comme animateur, je l'ai testé comme participant puisque je suis connecté trois ou quatre fois par semaine avec des formations que je suis aux États-Unis. Donc... Euh, je pense qu'aujourd'hui, je maîtrise vraiment bien l'outil. C'est pour ça que j'anime ce webinaire et vraiment, encore une fois, vous convaincre qu'il y a moyen de bien rigoler avec cet outil. Ce n'est pas un outil à la place, ce n'est pas un outil par défaut parce qu'il y a ce foutu virus. Moi, je pense vraiment que c'est un outil qui va devenir euh, vraiment un outil complémentaire à part entière et qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place depuis cette crise qui ne reviendront pas en arrière. Le plan pour cette demi-heure, D'abord, justement, insister sur pourquoi euh, est-ce que c'est un outil euh, puissant, quels sont les atouts de la communication à distance. Euh, deuxième euh, étape, euh, les prérequis pour que ce, tous ces atouts puissent jouer. Donc ça, c'est les prérequis plutôt sur le fond, sur la construction, sur la définition de l'objectif. Troisième partie, les euh, choses qui techniquement euh, sont importantes auxquelles je vous conseille de faire attention. Et enfin, vos questions auxquelles j'apporterai les réponses les plus intelligentes que j'ai en magasin. Voilà pour le plan. Est-ce que par rapport à tout ça, avec tout ce que je viens de vous dire, est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous restez Jean-Baptiste écrit. J'adore ces trucs où il y a marqué Jean-Baptiste ou Guy écrit. On fire pour <rire> bouillant pour Jean-Baptiste. Bon, alors on va partir dans cette énergie. Et je retiens qu'aujourd'hui, ça a l'air que vous êtes plutôt des gens qui pratiquaient déjà et qui veulent renforcer cette affaire. Alors, sur euh, euh, les, euh, les atouts de cette affaire, euh, de, de cette communication à distance, je vais plutôt me focaliser sur les atouts de la communication à distance en visio et ce que je vais vous dire est valable aussi par téléphone. Premier atout, la facilité. En fait, aujourd'hui, les solutions techniques sont robustes, nombreuses et assez universellement partagées. Ce que je veux dire par là, c'est que que vous passiez par Zoom, que vous passiez par Teams, que vous passiez par Link, qui aujourd'hui s'appelle Skype Pro, que vous passiez par encore d'autres outils que j'ai pu tester, ou bien par les tradis euh, FaceTime en vidéo ou WhatsApp en vidéo, il y aura toujours un moyen d'organiser une visioconférence avec des gens en face de vous. Ça, c'est vraiment le premier truc. Aujourd'hui, euh, il fut un temps, pas si lointain, où quand on proposait aux gens de se mettre en visio, il y avait toujours des « Ouais, mais non, mais bof, c'est moi, ça ne marche pas ». Bon, Tout ça, c'est fini. Là, le Covid est passé par là et aujourd'hui, tout le monde a pratiqué et donc la plupart des craintes, des difficultés, tout le monde a moyen d'utiliser ces, ces solutions. Deuxième aspect sur la facilité, moi, il y a un truc que j'ai découvert qui est génial dans la communication à distance, c'est qu'on ne se déplace plus. <rire> Alors aujourd'hui, j'habite dans mes collines et effectivement, je n'ai pas les transports en commun. N'empêche que je suis repassé à Paris. J'ai à Paris fait une formation euh, sous masque, j'en reparlerai euh, dans deux semaines, mais j'avais aussi des, des webinaires à animer, des confs, euh, des, des appels, des, des coachings à faire à distance. Bah, ce qui est génial, c'est que je suis rentré dans mon hôtel et puis c'était fini. Donc, vous qui êtes souvent habité en région parisienne ou en grande zone urbaine, bah, constatez quand même que c'est quand même génial de pouvoir rester chez soi ou rester dans son bureau sans avoir à reprendre sa voiture ou un transport en commun. On gagne du temps et c'est une facilité d'usage. Si on gagne du temps, on gagne aussi du confort, et en particulier, on gagne en termes de fatigue. Donc ça, deuxième atout, beaucoup de gens euh, continuent à râler contre la communication à distance, mais moi, je vous redis, la chose suivante, c'est que ça permet d'économiser son énergie. Ça a ainsi un certain nombre de choses, euh, euh, accessoires peut-être, mais qui euh, facilitent le truc. C'est que, par exemple, moi là, je suis chez moi, donc j'ai pu me faire un petit café juste avant de démarrer, et il n'y a rien qui m'interdit d'en boire un coup. Euh, si vous avez, quand vous, tout le monde a déjà eu un rendez-vous chez un client, ou on arrive chez le client, et c'est le moment où une, on a une envie pressante, et bien là, il n'y a pas de problème, vous êtes chez vous, vous êtes au bureau, jusqu'à 30 secondes avant le début de votre conf, vous pouvez aller faire un tour au Vater Closette. Ça a l'air de rien, mais moi je trouve que c'est quand même un confort sympathique. Pour euh, revenir sur des choses plus sérieuses, euh, la communication à distance permet aussi d'augmenter le nombre de rendez-vous qu'on peut prendre. C'est aussi simple que euh, ça, ça vient directement du fait qu'il y a moins de transports en commun, il y a moins de transport de manière générale, et il y a moins de fatigue accumulée. Donc, on peut aussi rajouter des rendez-vous, pourquoi pas. Euh, ça, c'est pour la facilité. Deuxième truc auquel j'ai pensé, c'est euh, l'enrichissement de la communication. Beaucoup de gens continuent à avoir la communication à distance, et j'en faisais partie, hein, vraiment, je ne vous jette pas la pierre si vous faites partie de ce club-là, mais beaucoup de gens continuent à avoir la communication à distance, comme un aller par rapport à la communication en vrai. Pour certains points, c'est exact. En revanche, la plupart des outils que nous avons aujourd'hui à disposition permettent d'afficher euh, des euh, documents et de pouvoir communiquer en étant en vis-à-vis -vis du document. Donc, on est toujours dans le regard des personnes à qui on parle, ce qui n'est pas toujours possible. Sur le, il y a, il y a des, des contraintes supérieures quand on est dans la salle qui n'est pas la sienne, par exemple, quand on va chez un client, ou quand on va dans une salle de réunion, etc., donc, les deux sont possibles, euh, il est possible d'afficher les deux en même temps. Et surtout, vous pouvez éteindre, entre guillemets, l'aide visuelle quand vous voulez. Donc, forcez, enfin, oui, ramenez immédiatement l'attention de tout le monde sur votre visage et votre regard. Donc, là aussi, il y a vraiment un enrichissement et une, une maîtrise, enfin, le, le, les aides visuelles deviennent vraiment à votre main. Bon, pour les experts, moi je ne me suis pas encore risqué, je l'avoue très humblement. On peut aussi faire des aides visuelles, prendre des, euh, enfin, faire des dessins, faire des schémas en live. La plupart des solutions euh, dont je, que je vous ai citées au départ, y compris ma plateforme là, de webinaire, ont euh, des, euh, ce qu'ils appellent des écrans blancs où je pourrais écrire en live en connectant mon iPad par, à la plateforme. Et tout, tout ceci fonctionne apparemment remarquablement. Moi, j'y ai assisté en tant que participant. Ça marche du feu de Zeus. Euh, vous avez aussi, toujours dans l'enrichissement, vous avez aussi une, une sorte de contrôle supérieur euh, sur votre public. Alors ça, je vais parler de tous les contrôles frics <rire> de la salle. Mais quand vous démarrez une réunion, vous voyez que par exemple, euh, euh, moi, j ai, j ai, je, je configure ma réunion de manière à ce que euh, les écrans et les micros de tout le monde soient éteints. Et je vais pouvoir du coup donner la parole, voire donner l'image à qui me la demande, mais au moment qui sera le plus opportun pour moi. Ça va forcément agacer certaines personnes, mais c'est une sorte de protection au moins au départ, pendant que vous commencez à vous familiariser avec l'outil. OK euh, Vous avez aussi des possibilités d'enregistrement de tout ce que vous faites, et donc de mise à, à disposition des gens qui n'auraient pas euh, ne seraient pas venus à cette réunion. Ce qui vous permet, by the way, de ne pas forcément inviter la terre entière à vos réunions. Vous invitez les gens qui ont vraiment un rôle à jouer par rapport à votre objectif, et... Si personne, si quelqu'un voudrait avoir le détail de ce qui s'est dit, etc., pas de problème, le lien est enregistré, connecte-toi en cliquant sur ce lien. Par ailleurs, je vous rappelle aussi que vous pouvez faire des mises en disposition avec vidéo audio, et vous pouvez aussi faire des mises à disposition en mode audio simple. Ça marche très bien, ce qui permet aux gens, par exemple, de télécharger le fichier, de l'écouter dans les transports en commun, de l'écouter dans euh, leur voiture. Moi, c'est des choses qu'aujourd'hui, je fais, non pas dans les transports communs ou en voiture, mais dans les formations que je suis aux US, eh ben, je télécharge l'audio, quand je n'ai pas pu suivre la formation en live, je télécharge l'audio et je vais me promener en écoutant l'audio et ça marche très bien. Euh, donc, euh, pour l'instant, il y a même une, une troisième option qui, pour l'instant, j'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé euh, vraiment la solution pour ce qui est euh, des, de nous francophones, mais aux États-Unis, il y a aujourd'hui de plus en plus de logiciels qui prennent votre fichier audio et ils en font une transcription très, très exact, vraiment, c'est assez remarquable, mais euh, le, le, la, la transcription marche avec l'anglais. L'intelligence artificielle marche avec l'anglais. Pour l'instant, c'est pas suffisamment développé avec le français. Si vous avez des idées de logiciels qui marcheraient avec ça, bon, il faut payer, mais c'est très efficace. Donc, j'ai parlé de la facilité, j'ai parlé de l'enregistrement, il faudrait aussi parler de la souplesse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une... Une, sens une sensation euh, que j'ai vraiment expérimentée à la fois comme animateur et comme participant, une sensation de détente, de côté plus intime, plus sympathique, plus direct dans la communication à distance. Par exemple, là, ici, vous rentrez chez moi. Bon, évidemment, je vous parlerai dans les conseils techniques, il vaut mieux éviter que ce soit un grand sou derrière vous ou qu'il euh, y ait euh, vos fringues sales de la veille qui traînent derrière. Chose que j'ai vue. <rire> bon, mais... À partir du moment où vous y pensez, tout va bien. Et donc, il y a un accès plus immédiat, plus proche entre les intervenants. Raison pour laquelle je vous déconseille fortement d'utiliser la fonction euh, euh, masquage. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée parce que ça vient péter ce sentiment de proximité et donc renforcer la distance. En fait. Donc moi, je, je n'active jamais la fonction euh, floutage de l'arrière-plan euh, qui pourtant est accessible dans tous les, dans tous les, les logiciels. Euh, il y a aussi, j'ai constaté ça aussi, euh, et j'en ai parlé avec des managers, il y a un, un, un, un effet de ces communications à distance. Euh, on est tous mis au même niveau, il n'y euh, a, euh, a pas, un tour de, y a pas un, y a une disposition autour de la table. En fait, dans cet espace virtuel, chacun prend la même place. Et donc, il y a aussi quelque chose qui aplanit les rapports hiérarchiques, que ce soit rapport hiérarchique euh, chef-collaborateur, ou que ce soit ra rapport de euh, euh, domination potentielle avec euh, client-fournisseur ou ce genre de, de, de rapport. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se lisse euh, et qui finalement facilite la communication et facilite un rapport plus-plus ou OK-OK, c'est-à-dire que visuellement, nous avons tous la même valeur en tant qu'être humain. Donc, voilà quelque chose qui est une sorte de side effect dans la communication à distance. Donc, en récap, voilà les trois grands atouts que je vois à la communication à distance. Ce qui fait que pour moi, en plus, il vaut mieux préférer la visio plutôt que le téléphone de base. <rire> c'est mieux quand il y a l'image. Euh, la seule chose, quand vous allez préparer une visio, pensez à avertir vos interlocuteurs et à leur demander si c'est OK pour eux. J ai, j ai... Il m'est arrivé au tout démarrage de lancer une visio alors que la personne ne s'y attendait pas et elle n'était pas très euh, agréablement surprise de, de voir que brutalement elle était à l'image alors qu'elle euh, ne savait pas s'il avait quelque chose coincé entre les dents ou si derrière ce n'était pas n'importe quoi. D'accord Donc voilà les, les, les, les, pour l'instant les choses euh, euh, que je voulais vous dire sur les atouts positifs de la communication à distance. Est-ce que là-dessus vous avez des questions, des remarques, des commentaires Allez-y, pendant ce temps je prends mon café. <rire> Pas de questions, pas de remarques Tout est OK Ou je vous ai perdu Vous êtes OK pour Cécile Écoutez en marchant, pas bête du tout. Thanks, thanks. Ce que je veux en fait, c'est valoriser cet outil alors qu'encore maintenant, il est beaucoup vécu comme une espèce de pied de contraintes supplémentaires. Mais que veux-tu, on n'a pas le choix, mon ami. Toujours là pour ça. va. OK, donc je continue. Euh, les prérequis, ce que j'ai appelé les prérequis slash fond Première chose, pour tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi, ça ne va pas être une surprise, il faut que vous ayez un objectif clair, simple et positif. Si vous rentrez dans ce genre de réunion avec euh, quelque chose de confus sur l'endroit où vous voulez embarquer les gens, avec cette contrainte technique et avec le fait que vous n'êtes pas dans la communication telle que vous êtes habitué à l'avoir depuis que vous êtes tout petit, vous êtes à peu près certain de ne pas atteindre votre objectif. Donc, je vous montre ce que j'ai fait euh, dans tous mes webinaires aujourd'hui, parce que justement c'est une communication à distance, parce que je ne vois pas vos visages, etc. Tout est préparé, enfin tout mon plan est préparé. Vous voyez, ça fait ça. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un truc qui est souligné en jaune là, avec un truc encadré en bleu, euh, je vais y arriver. Ça, c'est mon objectif. Et dès que je sais que je vais être paumé, la feuille, cette feuille-là avec l'objectif, elle est posé devant moi, et donc si à un moment je perds le cap, et non pas le fil, parce que le fil, c'est pas intéressant, c'est l'itinéraire, et si je perds le cap, je retourne, je baisse la tête, tout de suite j'ai mon objectif sous les yeux. Donc voilà mon conseil. Premier conseil, c'est ayez un objectif, notez-le en gros, surlignez-le pour que tout de suite vous ayez un, un, un, une aide visuelle pour vous qui vous permette de repartir dans la bonne direction. Ensuite, éventuel, é, é, éventuellement, ayez aussi un plan. Ce qui ne veut pas dire que vous alliez rester cramponné euh, comme, comme si votre vie en dépendait, mais c'est quand même pas mal d'avoir ben voilà, des, des, des rappels de ce que vous voulez dire, de, des étapes que vous avez prévues. Encore une fois, euh, dans un certain nombre de... de là, ce pas le cas parce que c'est un webinaire, mais dans un certain nombre d'interactions, vous aurez des, des interruptions, des gens qui vont lever la main même si elle est virtuelle, des gens qui vont poster des trucs dans le chat. Donc, vous allez avoir des distractions. Et vous allez en tenir compte, bien sûr, en, pour continuer vers votre objectif. De temps en temps, ça sera utile d'avoir votre plan pour savoir où est-ce que vous en êtes. OK Donc, un plan clair et structuré, des notes avec les, les éléments importants qui soient surlignés pour garder le cap et avoir des points de repère sur l'itinéraire. OK Sur le, le, la préparation. Donc, vraiment, euh, parce que à cette condition-là, si vous avez un objectif clair, le truc qui va pouvoir être possible, c'est d'avoir des, des interactions, des réunions, des conférences qui soient plus courtes. Et si vous faites des webinaires, par exemple, voilà pourquoi j'ai décidé de faire des webinaires d'une demi-heure et pas d'une heure, comme le font la plupart des, des, des gens de ce côté-ci de l'Atlantique. Une demi-heure, j'ai pris le modèle américain parce que j'ai constaté qu'au bout d'une demi-heure, il y a une baisse d'énergie. C'est obligatoire parce qu'on n'est pas en vrai, on est quand même à distance. Donc, une demi-heure, ça veut donc dire que il faut que j'ai un aspect et par rapport et un objectif. Et donc, par rapport à ça, euh, il est possible que dans ce webinaire, il vous manque des choses il y a des points qui ne soient pas abordés. Ok, c'est pas grave, vous me posez des questions, vous m'envoyez des remarques et on, va, on doublera l'exploit on fera un autre webinaire avec un autre angle sur lequel j'aurai un autre objectif ou le même objectif. Ok par rapport à ça Donc attention à ce que vous. Euh, il va falloir faire plus court que d'ordinaire et vous savez quoi Personne ne s'en plaindra. Peut-être même que vous allez prendre des habitudes que vous serez capable de réutiliser, d'appliquer aussi dans les communications en vrai. Euh, dernière chose que je vais aborder aujourd'hui, les conditions techniques. Il a, je ne vais rien vous dire aujourd'hui qui va être de l'ordre révolutionnaire. Vous allez faire bon sang, mais c'est bien sûr, j'aurais dû y penser plutôt, ce mec est un génie. Cela étant, ce que je veux, c'est que vous ayez une checklist, que vous puissiez rebasculer, repasser, quand euh, euh, ce webinaire sera en replay, vous retrouverez les choses à l'intérieur de ce webinaire en replay. Donc, j'ai parlé du fait qu'il ne faut pas de floutage du cadre, j'ai parlé du fait que c'est mieux que vous vérifiez en, a, en amont, euh, par exemple, avant de démarrer un webinaire, je lance FaceTime, parce que je suis sur Mac, sinon vous lancez ce que vous voulez comme appli, mais ce qui vous permet de voir quel est le cadre de votre caméra, qu'est-ce que ça englobe. Ça vous permet aussi de voir si, ben voilà, votre chemise est repassée, les boutons sont bien boutonnés, si vous avez encore de la salade entre les dents, enfin, repérer le truc. vérifier si vous êtes peigné comme il vous faut. Bon, moi, c'est difficile d'être dépeigné vu la... Quoique, <rire> là, une longueur de cheveux que j'ai, mais checker pour être peinard et ne pas avoir d'inquiétude une fois que vous aurez démarré. Ensuite, le visage et le regard restent centraux, c'est comme dans la communication en vrai. Donc, il faut que euh, euh, la plupart de ces plateformes permettent d'avoir le visage de vos interlocuteurs en même temps que le vôtre. Techniquement, il est toujours possible d'avoir le visage de vos interlocuteurs en plus gros et le vôtre en plus petit. C'est ça mon conseil. Débrouillez-vous pour que votre visage soit vraiment dans un coin pas trop visible, de manière à ce que vous puissiez contacter de manière constante le plus possible avec le regard et le visage de vos interlocuteurs. Et ne pas avoir en permanence cette envie de regarder qui c'est qui cause en bas. Ok Pour ça, le jeu aussi, c'est monter la fenêtre de votre appli le plus près possible de votre caméra. Et, troisième chose, ayez une caméra qui soit centrée. Encore très régulièrement, je ne citerai pas le nom de client avec qui je parlais encore hier, il y a des gens qui mettent leur caméra sur le côté de leur écran ou bien en bas de leur écran, ou bien, bon bref, et donc du coup, on a le, le, le soit leur, euh, on, il y a de la contre-plongée, soit on voit leur profil, même si c'est le meilleur, ça ne sera jamais aussi bien que de face. Donc gardez bien une cam face, et faites le test avant, pour être sûr que ce qu'on va voir c'est ça, et pas ça, ça, ça, ça. <rire> d'accord Donc, centrez votre cam, euh, et euh, ensuite, que ce soit... Euh, euh, euh, quand vous êtes au téléphone, pardon, si vous êtes au téléphone, il n'y a pas de problème de câble, mais c'est utile de garder quand même son regard focus. C'est-à-dire que euh, je vous conseille d'éteindre votre écran pour que votre regard ne soit pas euh, attiré vers autre chose. Bien sûr, quand vous aurez votre écran ici, pour que votre regard ne soit pas attiré sur autre chose, coupez toutes les notifications possibles. Coupez la plateforme que vous n'utilisez pas. Coupez votre téléphone pour qu'il n'y ait pas des choses qui se mettent à faire ding, ding, ding dans tous les sens. Et quand vous êtes au téléphone, Coupez votre écran, gardez votre ordinateur allumé au cas où il y a besoin, mais coupez votre écran et visualisez le visage de votre interlocuteur. Si vous connaissez le visage, ce n'est pas très difficile d'imaginer la tête qu'il a en ce moment ou qu'elle a en ce moment. Si vous ne le connaissez pas, utilisez Google, ou utilisez euh, euh, LinkedIn. Euh, Annie dit euh, « Mon Dell a positionné ma caméra en bas à gauche. Euh, » ben, Prends une caméra, achète ce que, ce que j'ai fait, hein. j'ai acheté une caméra en plus et que j'ai connecté à mon ordi, et je positionne la caméra en plus là où je veux. Ok pour tout le monde ça euh, Jean-Baptiste dit « Zoom permet aussi de ne plus afficher la vidéo sa propre vidéo ». Magnifique. Bah faites ça. Euh, J'en étais au téléphone, donc je vous ai parlé de focaliser sur le visage de l'autre, même si vous ne le voyez pas. Pour la voix, bon, ce n'est pas le plus important. Soyez juste attentif à vos signaux d'alerte, du style le débit qui s'accélère, plus de vrais points, le volume qui s'écrase, ou au contraire qui commence à trop monter dans les tours. C'est moins grave. Euh, dans tous ces cas-là, reprenez votre objectif, redémarrez. Euh, petit, euh, euh, là où ça devient plus intéressant, c'est sur la posture et sur les gestes. Euh, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai testé de faire euh, faire ces webinaires euh, assis. C'est beaucoup moins efficace pour moi que d'être debout, parce que debout, mes gestes sont plus libres, mon énergie est plus libre, et voilà. Et donc, je préfère le faire debout. Faites le test. Euh, J'en ai parlé avec, là aussi avec pas mal de gens, je regarde ce que font euh, mes formateurs aux US, je constate qu'ils sont souvent debout dès que c'est une prise de parole vraiment impactante. Bon, si ça doit durer deux heures, forcément vous allez commencer à fatiguer au niveau des gens, mais comme je vous le disais, deux heures, il y a probablement un problème au niveau de l'objectif. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, il me reste sept minutes pour prendre des questions-réponses, jeunes gens, j'ai hâte de savoir si ça fait écho chez vous tout ce que je viens de raconter moteur, ça tourne. Euh, il paraît qu'on peut lever la main. Moi, je le vois toujours pas parce que je suis animateur. Donc, si vous voulez lever la main, levez la main. Euh, si, c'est en bas à droite de l'écran. Il y a une petite main qui peut se lever. Et sinon, vous posez euh, des questions euh, voilà, du bon sens. Merci, Annie. Allez-y, posez-moi vos questions. Et je reprends un petit peu de café. C'est toujours flippant pour l'animateur qui se dit est-ce que c'est important, ou est-ce que c'est parce que tout est clair ou est-ce que c'est parce que euh, juste... Pfft. Que pensez-vous du fond d'écran euh, C'est-à-dire ce que j'appelle le floutage. Je mets un fond d'écran derrière moi. Par exemple, on peut flouter ou, peut, ou je peux mettre un écran de, de, de, de, comment dire, de, de Bora Bora ou je peux mettre un écran avec le logo de mon entreprise. Ça aussi, j'ai vu. Perso, moi, je vous dis, je suis pas chaud. Parce que euh, je pense qu'il y a un côté en fait qui limite attire plus l'attention sur ce qui pourrait se cacher derrière. Première chose, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en empêcher, moi en tout cas, je vais commencer à guetter ce qu'il peut y avoir dans les frontières autour de votre corps et je commence à me dire, il y a peut-être un truc marrant à regarder. Bon. Deuxième chose, euh, euh, en fait ce que je constate, c'est que souvent ce, ce truc-là n'est pas parfaitement euh, fonctionnel et donc ça vient perturber l'image, c'est-à-dire souvent ça vient dégrader la qualité de l'image en général. Et en particulier, c'est-à-dire aux frontières, aux frontières avec vous, je vois que de temps en temps, ça vient un peu pixeliser sur le côté du visage. Voilà trois raisons pour lesquelles je ne suis pas chaud. Je comprends qu'on ne veuille pas montrer son intérieur, c'est OK. Je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de trouver un endroit où on est euh, dos à un mur blanc, par exemple, et rester tranquille avec ça si on n'a pas envie de montrer son intérieur. Euh, des conseils particuliers sur la gestuelle euh, Bien sûr, Cécile, vous me dites si c'est euh, clair ce que je raconte. Hein. Merci, ça va. Euh, euh, des conseils sur la gestuelle, les mêmes qu'en vrai en fait. Si ce n'est que dans le cadre, il faut que tu fasses gaffe, Jean-Baptiste, à ce que euh, ton cadre permette de voir tes gestes. Si j'avais cadré comme ça, c'est-à-dire qu'il a fallu que je bouge mon écran pour que la cam prenne l'intégralité de mon buste. Sinon, au départ, elle prenait ici, et donc on n'aurait pas vu mes gestes, on aurait moins vu mes gestes. Voilà. Et puis euh, sinon, pour le reste, ben, so soyez attentifs à ce que euh, vos gestes soient libres c'est tout. En gros, il y a des gens qui font beaucoup de gestes, j'en fais partie, il y a des gens qui font peu de gestes, et tout ceci est ok. L'avantage pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leurs mains, je m'as toujours fait marrer cette phrase, parce que dans la vraie vie, vous savez très bien quoi faire de vos mains, mais vous pouvez les poser sur la table, sur le bureau devant vous. Attention à ne pas les poser comme ça, mais plutôt les poser comme ça, ce qui permet à votre corps de redémarrer s'il a envie. Dépend notre auditoire, ça, parce que Ok, je voudrais bien savoir ce que ça voulait dire. Euh, cool pour Jean-Baptiste. Et as-tu un outil à recommander pour animer des sessions interactives Moi, ce que j'aime bien, franchement, le truc, les deux que j'ai le plus que j'ai le plus aimé, c'est euh, Zoom d'un côté, parce que c'est hyper robuste. Il n'y a pas forcément tous les outils qu'ont d'autres plateformes, mais en termes de qualité, de gestion du flux et du débit, je trouve ça super efficace. Et en plus, de, euh, euh, en gros, le, les inquiétudes qu'il y avait au départ sur euh, la confidentialité, la protection des échanges. Bon, finalement, les gens commencent à se rendre compte que euh, bah, ce n'est pas vrai et qu'en plus, ils ont fait des montées de logiciels. Donc, aujourd'hui, ça marche super bien. Ensuite, le deuxième truc concernant euh, euh, les, euh, euh, les outils, Teams fonctionne pas mal. Enfin, il est vraiment assez robuste et il y a pas mal d'outils euh, disponibles. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas mettre tous les visages, c'est-à-dire que c'est limité à neuf visages. Et donc, ce que j'ai fait là, euh, dans une, un webinaire que j'animais dans une entreprise topissime, je crois qu'il y en a certains qui se sont glissés, <rire> euh, c'est que quand je faisais des mises en situation avec certains des participants, je demandais à tout le monde de couper sa cam' pour que les personnes qui prenaient la parole soient au sommet de l'écran pour tout le monde. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Mais sinon, il y en avait certains qui ne voyaient pas la personne qui était en train de parler parce qu'elle était par exemple dans l'écran caché derrière, donc dans la mosaïque de derrière. Donc, Ma proposition dans ces cas-là, c'est faites couper les caméras à tout le monde. C'est aussi quelque chose qui est pas mal à utiliser quand vous voulez focaliser l'attention des gens sur un ou deux intervenants, vous par exemple, et éventuellement la personne à qui vous êtes en train de parler. Ok, je partage. Ok, ok. Je comprends maintenant mieux la remarque de Pascal. Presque code en fonction de l'auditoire Oui mais comme dans la vraie vie, avec potentiellement la possibilité d'être un peu plus détendu. Je n'ai jusqu'à présent pas vu de session en interactif, à distance comme ça, où les gens étaient en costard cravate comme ils pourraient l'être en face-à-face. -face. Parce que justement, il y a ce côté souple, on est plus dans l'intimité des gens. En revanche, juste avant, pour vous donner un exemple, juste avant de démarrer ce webinaire, j'étais dans un t shirt d'un rose magnifique. et Je me suis dit, c'est pas beau à l'écran, et en plus, celui-là, il est vraiment un peu trop cool, donc je vais aller repasser une chemise. Voilà pour répondre à la question. Euh, le fond d'écran, ouais, on peut personnaliser. Peux-tu rappeler deux ou trois choses clés pour animer efficacement Un objectif. Un objectif. Voilà la chose clé. Tout le reste est secondaire et outil. Euh, dommage, pourquoi dommage euh, parce... Ah oui, sur le t-shirt. <rire> J'espère que c'est à cause de ça. <rire> oui, mais celui-là, je te jure, celui-là la couleur framboise écrasée et un peu trop vieux. Euh, c'était « Framboise écrasée » passé, donc ça commence à faire... Euh, enfin, je pense que c'était pour ça, j'espère que c'était pour ça euh, que euh, Cécile ou Pasquet faisait euh, dommage. Euh, « Il est 13h59, oui pour le t-shirt, ça va. Euh, Est-ce que j'ai oublié des choses Non, je ne crois pas. Euh, » Donc, je vous rappelle que le replay sera en ligne, je pense, avant 17h, ça c'est sûr. Euh, proposez-le à vos petits camarades euh, moi maintenant je commence à avoir bien rodé la bête sur les webinaires j'espère que ça se voit euh, donc je pense que je peux légitimement vous demander aujourd'hui de parler de ces webinaires à votre entourage demandez-leur d'aller sur euh, mon site de, faites-moi des demandes dites-leur de me faire des demandes je vous rappelle que le groupe communication efficace sur LinkedIn est un groupe euh, sur, auquel je suis hyper attentif donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de faire des, euh, des trainings, si vous avez des questions particulières, il y a, il y a des gens qui commencent à l'utiliser. Donc, faites ça et euh, voilà, inscrivez-vous à la chaîne YouTube, inscrivez-vous dans le groupe communi Communication Efficace sur LinkedIn, faites passer l'information. Euh, tout ceci est gratuit, il y aura des trucs payants. <rire> Mais pour l'instant, tout ceci est gratuit, c'est vraiment mon bonheur. Donc, utilisez-le. On va le diffuser parce que ça le vaut bien. Yes il y a une newsletter, évidemment. Pour vous y inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site, vous verrez, il y a une pop-up qui s'ouvre. Donc, l'inscription sur la newsletter, moi, c'est en échange d'un document de 12 pages ou 13 pages ou 14 pages, je ne sais plus, avec trois grands conseils sur communiquer efficace, ce qui pourrait être très utile d'ailleurs à Olivier qui voulait euh, savoir euh, deux, trois choses clés pour animer efficacement. Jeunes gens, je euh, me suis engagé à tenir en une demi-heure. Il est 14h00. Je suis très heureux de vous retrouver Dès maintenant, dès tout de suite, dès que vous avez une question, ou une remarque, ou une difficulté, postez-la à moi. Et sinon, euh, le webinaire, de toute façon, le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine sur comment communiquer efficacement avec sa hiérarchie. À la semaine prochaine. À ta